Le moment de déclaration de député, la députée de London Fanshaw. Merci, Monsieur le Président. Quand le monde a changé cette année, les gens de ma circonscription ont répondu à l'appel en plus de façon que ceux qui pouvaient rester à la maison se sont restés éloignés et portaient les masques. Ils redonnent aux collègues, à la collectivité. Les Argyle Hampton Road BIA ont aidé les petites entreprises pendant cette période difficile. Tout le monde a fait la partie pour rester en bonne santé. Et je veux souligner euh, le bon travail de deux euh, héros. Aman Salim, j'apprends à venir, a, a été euh, volontaire avec la euh, mosquée pandé pandémique. Aman, et si euh, euh, bénévoles on met une campagne euh, euh et Amana a aidé avec le CCS pour donner des euh, milliers de choses à des gens, des kits de pays au refuge. Odette et Betty tra Mary travaillent en tant que préposée dans un foyer de soins de longue durée. Pendant la COVID, quand les visites étaient, euh, étaient, pas, étaient interdites, ça menait à de la dépression. Et Odette, et ses collègues en dépit d'être euh, à court de personnes ont fait au-delà pour aider les résidents. À des moments, ils ont euh, travaillé des quarts de travail très longs. Au nom de ma collectivité, merci à, aux zones d'amélioration commerciale et à Odette et ses collègues qui nous ont aidé pendant cette époque difficile. Merci beaucoup, déclaration de député, la députée de Barry Nesfield. Merci, je veux remercier tous les petites entreprises qui ont fait les sacrifices nécessaires et qui ont pris les mesures pour que notre collectivité reste en sécurité. Les petites entreprises sont nos voisins et emploient des voisins. Et ce n'était pas facile, mais ils ont changé, ils ont fait ce qui était nécessaire pour que leurs clients restent en sécurité en donnant des services. Quand j'ai visité beaucoup d'entreprises locales, j'ai vu comme des euh, entreprises à et innesfield euh, assurent la sécurité de tout le monde et assurent la sécurité des employés et des clients En fait, je suis allé avec euh, le Père Noël pour aller avec moi pendant la visite de la Chambre de commerce. Il ne faut pas oublier, pendant cette époque difficile, de faire des achats locaux et aider les PME à Barry-Innesfield. Ce sont des entreprises qui sont là pour nous aider, qui commanditent des équipes de sport locales et donc et aussi des œuvres de bienfaisance. Donc, c'est le moment maintenant de les aider. C'est des gens comme Gina Rowan qui ont ouvert le bureau de massage thérapeutique, Johnny Lynn à Creative Deb at Manhattan, Chalil Sans Famille à Dosuit, Jennifer Holliday Stephanie à Discount Grand, Oksana et Sergey, au Kaleidoscope, Don Lush à Lightscore, Olu et Titi qui ont ouvert 9 rounds et ils ont un bébé. Je vais les remercier, souhaiter une joyeuse Anoka, un joyeux Noël et rester en bonne santé. Merci, déclaration de député, de député de Toronto-Danforth. Merci monsieur le président, en Ontario, on va avoir des réductions des transports en commun et euh, on va avoir des ressources qui vont euh, des euh, recettes qui vont réduire donc on va avoir des problèmes partout dans le système. Nous ne pouvons pas cela avoir lieu. Un grand nombre de travailleurs essentiels utilisent des transports en commun pour aller au travail. C'est déjà risqué. Mais des autobus encore plus pleins, ça va augmenter la transmission de la COVID-19. Il faut appuyer les transports en commun pour que l'économie continue à fonctionner et pour réduire la pollution Si on force, les... qui augmenterait si on forçait les gens à refuser leur voiture. L'Ontario a répondu à l'appel et a appuyé nos systèmes de transport en commun pour aider à limiter la propagation de la pandémie. Et on demande plus de soutien au transport en commun et les gens vont souffrir s'il y a une augmentation des tarifs et l'Ontario doit défendre ce service qui est très important. Déclaration de député, la députée d'Eglinton lawrence Merci, Monsieur le Président. Quand on approche la saison des fêtes, je sais que beaucoup de gens dans ma collectivité en Ontario sont anxieux et on veut puis les magasins de détails locaux qui maintiennent nos roues commerçantes et roues principales intéressantes et qui attirent les... Eh, les touristes et les visiteurs. Et moi, j'essaye de faire des achats locaux dans des magasins locaux. Mais cette année, en particulier dans des régions où il y a le confinement, comme à Toronto, c'est peut-être pas évident. Exactement comme un magasin peut avoir ce qu'il a à un petit magasin local. C'est une question que je me suis posée moi-même. Et voici ce que j'ai appris. Beaucoup de magasins sont ouverts pour. Euh, euh, les achats à l'extérieur ou, ou la livraison. Ils sont prêts à servir les gens en ligne ou par téléphone. J'ai pris le numéro de téléphone des magasins locaux et j'ai vu ce qu'ils faisaient. Et j'ai parlé avec et, un détaillant de, de mode pour femmes M. Eglint, qui envoie un bulletin à ceux sur sa liste avec euh, des... Euh, Vêtements en vente. Les clients peuvent téléphoner, envoyer un courriel en demandant leur taille et leur couleur préférée, ou elle livre ce qu'elle appelle de la mode dans un sac, où le client peut venir chercher la cliente. C'est bien de voir comment cela fonctionne avec Glanton Lawrence. Appuyons les magasins locaux. Les propriétaires le rendent plus facile pour nous. Merci. Merci beaucoup. Déclaration de député, le député de Brampton Est. Merci, Monsieur le Président. Brampton, c'est où j'élève ma famille et c'est mon chez moi. C'est une des villes les plus dynamiques et diversifiées dans ce pays, pleine de, de travailleurs essentiels qui font fonctionner la province. Mais Brampton a été sous-servi et sous-financé sous sous depuis des années par les gouvernements libéraux et conservateurs. Les néo-démocrates ont a soulevé l'alarme dans la crise. De Soins de santé et la ville qui a le plus de croissance. Et on a un seul hôpital qui est engorgé, mais le gouvernement précédent n'a rien fait non plus si Maintenant, dans la pandémie, et Brampton est un point chaud de la COVID-19, ce gouvernement conservateur, comme les gens d'avant, n'ont pas à cœur les besoins de Brampton. L'inaction a des conséquences. Et ce gouvernement conservateur euh, va, doit répondre aux prochaines élections si ce pas Brenton. Quand les, les gouvernements ne fait pas de choses, on souffre. Depuis des mois, on demande d'avoir juste 15 élèves en salle de classe, mais le premier ministre Ford a refusé d'agir. En conséquence, on a vu des éclosions de la COVID-19 dans des écoles à Brampton. Est-ce que le Premier ministre va demander des excuses à Brampton de refuser d'agir Est-ce que le Premier ministre va demander des excuses à Brampton de mettre nos familles à risque et refuser d'écouter les experts Brampton est à risque, nos familles sont à risque et notre communauté de, euh, mérite mieux de, des gestes pour protéger les familles. Merci, merci beaucoup. Déclaration de député, le député de Guelph. Merci. Aujourd'hui, c'est le mardi euh, qu'on donne, le jour de générosité pour aider les gens qui sont dans le besoin. Je veux souligner une campagne importante à ma circonscription, Guelph Gives, Guelph Done. Leur campagne euh, cette année, c'est Pensez localement, Think Locally. On veut donner plus d'organismes de prof... de, de, locaux sans but lucratif et aussi des entreprises. Pendant la deuxième vague, c'est très important d'appuyer les entreprises locales et d'organismes locaux. Les petites entreprises ont eu une réduction dramatique de recettes afin de protéger la population de la COVID et ils méritent notre appui. Les de... les, bu... les organismes sans but lucratif et les des de... bienfaisantes ont eu une perte de recettes en même temps où on demande plus de leurs services. Un sondage à Guelph-Wellington a conclu que 53 des organismes ont eu des moins de recettes dans les relevés de fonds. Le réseau ontarien des bus de des, des organismes sans but lucratif ont estimé qu'un sur cinq sans but lucratif va fermer avant la fin de l'année. Donc il ne faut pas que cela ait lieu. Pensez localement, je dis à tout le monde, et donnez généreusement aujourd'hui et euh, appuyez pour les entreprises aujourd'hui, dans ce mardi où on donne. Merci beaucoup déclaration de députés. Le député de Coorta entre l'action de grâce et Noël, aux banques alimentaires a été à continuer. Et l'idée d'Ashley c'est d'avoir le fait qu'on puisse donner. Alors bien sûr j'étais là. on a, on a choisi à Burkhorn et Hasley des banques alimentaires et on, on donne à ces bien. banques. Je veux féliciter le, le député de Thornhill et de Willaday qui ont aidé pendant euh, cette campagne. On a eu des bénévoles qui étaient dans le front avec moi. Jamie Jones, Marion Mitchell, and Sherry Sannus, conseiller Gary Karen, Jerry Aaron, Donna Ballantyne, and Ballantyne and uh, Jim Martin, mon oncle Dave Giroux, le maire Cameron Kellen Elliott, Collier, Colin McClellan et, et les propriétaires eux-mêmes, John McQuick, Shriek Patel, Ian Bledsoe, Janice York et Jeff Say. En total, Monsieur le Président, notre communauté a donné l'équivalent d'un incroyable 37 900 dollars d'aliments pour les banques alimentaires et ça va aider les banques alimentaires jusqu'à milieu, à la fin janvier. Excellent. Déclaration député députée de Kiwetina. Miigwech. commencez le voyage de reprise économique en Ontario. Ce sera une, une, très long et nos communautés à Kiwetina sont pas euh, très riches pas en argent, mais en ressources. Des ressources qui sont très importantes pour l'économie en général, pour la reprise économique de la province. Des communautés comme Red Lake contribuent à l'économie de, de l'Ontario et du Canada depuis 9 ans. ont contribué 3,2 milliards de dollars à l'économie euh, du secteur minier, forestier et d'autres ressources et doivent bénéficier nos co communautés. On a besoin de fonds pour des services locaux et de l'infrastructure. Les municipalités comme Red Lake et Pickle Lake ont des projets qui sont prêts euh, et qui seront approuvés. J'ai entendu aussi que l'aide était nécessaire à Solocom. Les recettes municipales de l'aéroport ont été réduites, ce qui est un grand centre du Nord avec les communautés où on vole. Ils euh, auront besoin plus d'aide dans les soins de longue durée que maintenant. À Force, Falls, ils ont des problèmes euh, des problèmes et ils veulent augmenter euh, euh, les, les revenus avec les terres de la couronne et donc ils peuvent générer des recettes sans avoir de soutien du gouvernement. On retard de retarder la croissance euh, de la municipalité va ralentir la croissance économique de toute la province. Miigwetch. Déclaration députée de député, le député de Milton. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, avec la saison des fêtes qui s'en vient, c'est aussi le miracle sur la rue principale à Milton de la Fondation Tiger Jitsing. Ce miracle, un Miracle en May, miracle sur la rue principale, c'est incroyable pour toute la collectivité. Et grâce au leadership des légendes Tiger Jixin et son fils, le miracle sur la rue principale, continue à appuyer les enfants et les familles dans notre collectivité. Cette année, on a vraiment démontré du leadership. La fondation Tiger Jitsing va donner 30 000 aux écoles locales et va donner 30 000 pour l'appui des restaurants locaux à Milton. Je suis reconnaissant de cette tradition importante qui va continuer cette année, en particulier pendant la COVID-19. Depuis 11 ans, Miracle Main Street, Miracle Street, rue principal, a levé de fonds nécessaires pour de dons, de commandites pour les familles, les œuvres de bienfaisance locale, les écoles, en plus d'acheter beaucoup de jouets pour les enfants à l'hôpital des enfants euh, McMaster et aussi des enfants malades. J'aimerais remercier tout le monde de rendre le succès de cette initiative. Je veux remercier Tiger J. Singer. Junior, senior et juniors du fait qu'ils aident notre collectivité à chaque année. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. des députés députés de York Centre. Merci, Monsieur le Président. Quand le mois de novembre, avec le mois de novembre qui s'est achevé hier, je voulais attirer l'attention sur la santé mentale. Est-ce que je peux recommencer Merci, Monsieur le Président. Avec le mois de novembre qui s'est achevé hier, j'aimerais attirer l'attention nécessaire à la santé mentale. Il y a environ 4 000 suicides par année au Canada. Bon nombre surviennent pendant cette, année, cette période de l'année. Quatre suicides sur 5 sont commis par des hommes. C'est une tragédie nationale. Les professionnels de santé mentale un peu de cela au fait que c'est difficile généralement pour les hommes d'admettre qu'ils ont des défis de euh, santé mentale. Les hommes ont tendance à ne pas s'ouvrir à leur famille, à leurs amis. Ils ne savent pas quoi dire, ils veulent pas s'ouvrir à leur médecin Ils pensent que personne ne comprendra et ils sont gênés. Mais pensons-y un, un moment. La Fondation Movember a mené un sondage qui a découvert qu'un homme sur huit a trouvé que c'était utile de parler de cela quand on traverse un moment difficile. Et on peut donc, on ne peut pas régler le problème si on ne reconnaît pas qu'il y en a un. Alors n'ayez pas peur de vous ouvrir aux autres. Ça peut être un ami, un membre de votre famille, un travailleur de soutien. Donnez-leur l'opportunité de vous dire à quel point ils vous aiment. Donnez-vous une chance, donnez aux autres euh, la chance de vous donner une chance, parce que vous êtes précieux et vous devez être là. Merci. Merci beaucoup. Cela conclut notre période pour la déclaration des députés ce matin.